In dreams <laughs> on les bienvenus de votre émission whatsapp euh, présenté par monsieur expert en communication et euh, analyste euh, social. comme comme nous disais, mon émission mm Je suis -hmm. monsieur mm Connection TV Sénégal. -hmm. Mon mm thème thème mm les divorces des jeunes couples sénégalais causes et solutions. si vous en français en uh, uh, an, an anglais. Je uh, uh, Merci, chers internautes. Nous vous saluons tous et nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette télé YouTube du you nom know, de Tech Connection. Et actuellement, nous sommes avec uh, l'émission WhatsApp qui veut dire en Wolf le Chèvre. Aujourd'hui, nous voudrions tout simplement parler comme il l'a bien dit, des causes des divorces que nous avons notées c'est les jeunes couples mariés, mais aussi essayer de trouver quelles seraient peut-être les solutions possibles sur le côté social, sur le côté économique et peut-être sur le côté religieux. Donc c'est ça que nous voudrions vous faire aujourd'hui, une émission avec certainement euh, d'autres internautes qui seraient euh, donc présents dans les commentaires et prochainement nous allons essayer d'avoir des perfectionnements par rapport à tout ce que nous avons dit car tout début est difficile comme vous le savez mais n'empêche on va essayer quand même de nous performer de jour en jour. Je vous laisse la parole. Ok comme on l'a dit, comme nous l'a dit, les divorces des jeunes, euh, coupe sénégalais, cause et solution parce que nous sommes à la fois que le divorce est très bien comme moi je suis à que je suis à la fois que je suis à la fois que je suis à la fois que je, dire, je dire, des des des des merci M. M. Euh, vraiment M. Paro nous sommes très contents d'être avec vous aujourd'hui comme elle l'a bien dit nous allons essayer de voir d'abord les causes sur le côté social nous avons constaté qu'il y a vraiment ces temps-ci passés il y a un bon nombre de les jeunes couples qui se sont divorcés. Et même, il y a beaucoup de gens qui sont au courant que même si vous allez dans les tribunaux, les décisions sont énormes là-bas. Donc, nous, en tant que citoyens sénégalais, nous allons essayer de faire une petite analyse par rapport à cette situation calamiteuse vraiment qui risque peut-être de nous amener dans des situations vraiment de. donc, donc dans des situations indésirables. Pour le. Les causes sociales, nous allons voir qu'il y a un aspect purement connu sur le côté euh, relationnel. Cet aspect, il s'agit bien des considérations plus ou moins, euh, plus ou moins, je pourrais dire, plus ou moins fermées et qui vraiment fait appel à un certain nombre de croyances qui ne sont pas, peut-être, euh, justifier sur le côté euh, religieux. Par exemple, si nous prenons le problème des castes, souvent on voit qu'il y a des couples au, au début. On peut être d'accord avec, peut-être, sur les deux côtés, le côté papa et le côté maman. Ils peuvent être d'accord au début. Alors qu'en réalité, il y a une frustration qui a été cachée dès le départ. Et cette frustration-là, c'est le désaccord de l'un des deux parties. Car un couple, il faudrait que dans notre société sénégalaise, que nous sachions qu'il ne s'agit pas des deux sous simplement. Un couple ici au Sénégal, qui soit le papa ou la, la, la maman, il y a plusieurs autres personnes qui vont intervenir dans cette, dans cette relation. Maintenant, par rapport à ces interventions, nous avons constaté un bon nombre de personnes qui sont victimes de ces croyances sociales qui sont directement rattachées euh, à la considération des problèmes de caste. Souvent aussi, cela est peut-être euh, considéré ou bien peut-être considéré comme une cause des divorces que nous avons noté ces temps-ci. Maintenant, il y a un autre aspect. L'autre aspect, c'est relatif au comportement de certaines filles. Parce qu'il y a des filles qui peut-être au moment où elle faisait la cour à plusieurs hommes, euh, ils se sont tombés amoureuses ou bien elles ont été peut-être dans une situation où qu'ils ont ou bien elles ont plusieurs petites amies. Par exemple, pour ces petites amies-là, là il y a une cause sociale, mais cette cause sociale-là est un peu relative avec d'autres causes qui seraient appelées à des causes peut-être euh, purement euh, mystiques. Par exemple, si une fille euh, a par exemple deux ou trois garçons, il dit, elle dit qu'elle a peut-être trois garçons. Mais aucun de ces trois garçons-là ne savent que cette fille-là est en train de les tromper. Par exemple, il peut choisir parmi ces trois garçons ou quatre ou même plus un garçon avec qui il a vraiment l'intention d'avoir une relation sérieuse. Et pour, ceux, pour les autres, peut-être, elle le fait parce qu'elle veut mener une vie, comme euh, on le dit de façon générale, une vie peut-être de la jeunesse, vraiment, accepte plusieurs garçons. Au moment où ils sont en train de faire, comme on le dit en Wolof ou Maran. À ce moment-là, parmi ces garçons, certains, parmi eux, peuvent avoir la croyance ferme sur ces filles, pensant qu'elles vont... Il et cette fille-là est sérieuse avec, avec, avec eux et en retour il peut faire des prières chez un marabout par exemple et s'il arrive que cette prière-là qui a été faite chez un marabout impacte la vie de cette fille et qu'en retour la fille-là n'a pas euh, marié ce garçon mystiquement parlant bon, puisque nous sommes tous des, des croyants nous sommes tous des Sénégalais ça peut impacter sur le comportement de la fille dans son mariage, c'est-à-dire dans son, dans son, dans son, dans son ménage. Car il y a des aspects mystiques qui sont purement continuels et qui impactent la psychologie de la personne. Et s'il arrive que cet aspect-là n'a pas été respecté, peut-être ça peut avoir... Une, une, donc une intervention ou bien des interférences purement négatives sur le devenir donc, de ce mariage de cette fille. Ça, c'est un aspect que beaucoup de gens ne parlent pas, mais qui peut, je dis, je ne dis pas que qui, qui est réel, mais qui peut quand même être un, une des causes mystiques. Il euh, y a un autre aspect, c'est le côté des garçons. Ça aussi, c'est un, un phénomène peut-être qui est... Partager, les filles le font mais aussi les garçons le font. et vous avez donc plusieurs filles au moment du mariage tu prends une d'elles et tu laisses les autres peut-être parmi ces filles là il y avait une ou deux parmi elles qui étaient très collées avec vous et qui par confiance avait porté toute son espérance sur le garçon et pas bon autrement dit vous m'excusez du terme si on dit trahison c'est peut-être de cet aspect. Ça peut ne pas être trahison de façon dure, mais on peut le considérer comme étant un aspect de trahison. Mais s'il arrive qu'un tel aspect arrive à une fille, en retour, cette fille-là, si elle est bien préparée et qu'elle connaît peut-être la femme de ce garçon-là, en retour, elle peut faire la vengeance. Et cette vengeance-là, peut impacter négativement sur le comportement de la femme de ce garçon qu'il avait trahi. Et ça aussi c'est une cause sociale, car les filles se communiquent entre elles souvent. Et souvent quand vous voyez même à distance avec les WhatsApp, avec tout ce qui se trouve actuellement dans le monde d'aujourd'hui, elles peuvent avoir les possibilités de se parler et de faire des essences les uns par rapport aux autres. Ça aussi ça peut être une cause. Étant donné que souvent on voit des gens, des, gar des garçons qui font la cour à des filles qui se connaissent entre elles. Et si ces filles-là se connaissent entre elles, donc ça veut dire que ça peut avoir aussi des impacts. Quand vous choisissez une d'elles et les autres seraient frustrés et peut-être retourneraient contre vous comme étant peut-être de des, des nouvelles ennemis Voilà. Maintenant sur le côté euh, social encore. Il y a des choses qui sont très... Très, très fréquente Et des phénomènes, vraiment, qui viennent de s'imposer dans notre société. Des phénomènes et des comportements que nous ne connaissions pas dans notre société. Et cela est dû un peu à des comportements sociaux, mais aussi, cela ici est dû à un impact de ces nouvelles séries que nous donne certaines télévisions et que ces séries impactent sur le devenir et le comportement de beaucoup de filles et de femmes. Car aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit Il y a beaucoup de femmes qui mariées et divorcées, c'est comme boire de l'eau. C'est parce que à travers je ne dis pas toutes les femmes, mais certaines parce que les femmes et les filles elles sont influençables. De même que les garçons, mais les filles et les femmes sont plus influençables que les garçons. À travers les séries qu'elles regardent, à travers les séries qu'elles voient chaque jour, elles peuvent avoir effectivement des impacts négatifs qui vont retomber sur eux et que cela va impacter sur leur comportement dans le ménage. Et cela peut faire qu'il peut y avoir des incompréhensions et des malentendus entre la fille et son mari. Car si on regarde des séries où on vous montre comment il faut être infidèle par rapport à votre femme ou bien être infidèle par rapport à votre mari, et on te montre beaucoup d'aspects sociaux que les gens vivent et qui vraiment montrent de façon flagrante la trahison qu'on font certaines femmes à leur mari, ou bien la, les trahisons qu'on font certaines maris à leurs femmes, cela peut encore impacter sur le devenir en réalité des femmes sociales sénégalaises. C'est pourquoi nous devrions vraiment revoir ce qu'on nous montre dans nos télés. On devrait revoir aussi et sélecter et même sélectionner ce qu'on projette à nos enfants, à nos femmes, à nos filles et qui vont être peut-être le devenu de cette nation. Raison pour laquelle je ne parle d'aucune série car je ne veux pas vraiment vexer la sensibilité de certains ou bien des de, de, de, de, de autres mais quand même nous savons tous qu'il y a beaucoup de séries vraiment où on ne nous montre que l'infidélité il y a beaucoup de séries où on ne nous montre que l'adultère il y a beaucoup de séries où on ne nous montre que tu peux avoir un mari avoir un petit ami c'est catastrophique c'est chaotique car nous sommes dans une société qui ne connaissaient pas ces réalités. Peut-être ce sont des réalités qui sont d'ordre dans d'autres pays, mais pas ici au Sénégal, où vraiment nous avons des valeurs à garder. Et ces valeurs-là, nous avons une grande responsabilité, surtout nous qui avons l'habitude de faire des émissions, ou bien ceux qui sont dans le milieu médiatique. Tous ceux qui sont dans ce milieu-là, vraiment, ils doivent aider notre pays. Ils doivent savoir qu'il y a une grande partie ils ont un grand donc un grand une grande partie et une, une responsabilité qu'ils doivent assumer vraiment pour participer à la médiation mais aussi à l'amélioration des conditions de vie des couples sénégalais et vraiment c'est malheureux souvent on voit que ce qui constituer des causes comme étant des faits qui sont toujours fréquents pourrait être évité si nous avions la possibilité peut-être de sélectionner et vraiment de poser ce qui est plus euh, vraiment euh, recommandé dans notre société euh, pour que cela puisse être vu par les, les, les, les téléspectateurs donc pour terminer c'est ça que nous avions peut-être programmé mais ça reste parce que parler des causes des coups vraiment c'est comme si vous êtes devant un enseignant pour pouvoir prendre un, un verre d'eau. Donc, il y a beaucoup de causes. Donc, aujourd'hui, nous avons sélectionné cette petite partie vraiment pour voir que ce sont des causes que nous avons déjà soulignées. Mais prochainement, nous allons voir et comment ici de apporter des solutions par rapport à ces ce, là voilà, qui vraiment actuellement ne font que euh, gangréner les réalités de notre société sociale, donc de, de, de nos réalités sociales. Donc pour terminer, je vais juste dire, nous, en tant que Sénégalais, nous devons conserver nos valeurs. Et ces valeurs-là, ce sont des valeurs purement religieuses et sociales. Et ces deux-là, ce sont des choses qui, ne, qui sont inséparables, qui dit social dit religion. Car tous ceux qui sont dans la société, que tu sois athée, chrétien, musulman ou quoi, quoi, quoi. Tu as une croyance qui te lie avec ton comportement social et à traverser de là, vous cohabitez avec les autres pour que la société puisse être stable. Raison pour laquelle nous lançons un appel aussi à tous les télés, à tous les sites internet, pour qu'ils participent à la valorisation de nos cultures, à la valorisation et essayer de faire une revivification de tout ce que nous avons comme valeur pour pouvoir mettre ça devant les scènes et pouvoir mettre ça devant les écrans pour que nos jeunes et nos frères, nos, nos, nos soeurs puissent vraiment tirer quelque chose de positif pour que le devenir de ces pays puisse être préservé dans les meilleures conditions. Ah, ma me Alléluia, amour, je suis mort, je suis mort, je suis abdoulaye je nabi mort, je suis asimi